Bonjour, bonjour, alors aujourd'hui, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, euh, les greffons que j'ai récoltés euh, lors de la taille hivernale me servent à faire quelques greffes, notamment pour le projet de l'Arche de Néo qu'on a depuis deux ans, qui est une pépinière conservatoire en permaculture. Alors je ne vais pas faire un cours sur la greffe, mais en fait l'idée c'est surtout de vulgariser un peu les techniques, puisque c'est quelque chose qu'on peut très bien faire soi-même. Alors il faut un porte-greffe, vous pouvez en acheter, vous pouvez en récolter, l'aubépine fait un très bon porte-greffe pour les pommiers notamment, ou alors des semis de pépins feront des bons porte-greffes, mais qui vous feront des très grands arbres. Comme je vous avais dit, un porte-greffe de faible vigueur vous fera un arbre de petite taille, si vous prenez un pépin de pomme, ça vous fera de très grands arbres. On n'a pas forcément envie d'avoir de très grands arbres partout, donc euh, le porte-greffe de petite taille comme celui-ci, enfin c'est taille moyenne, c'est un M106, c'est une bonne vigueur, ça fait des bons arbres. Je vais euh, lui faire un petit biseau et je vais vous montrer ce qu'on appelle la coupe, la greffe à l'anglaise, compliquée, au galop. En gros, il vous faut le porte-greffe, vous faites un long biseau, comme ça, c'est pratique, et il vous faut un greffon. Alors voici un greffon de euh, reine des renettes, un très bon pommier, puisque c'est un très bon pollinisateur pour les autres pommiers, puisqu'il a une période florale très étalée, ce qui permet de polliniser tout un tas d'autres pommiers, puisque les pommiers sont presque totalement autostériles, partiellement autofertiles on va dire, et donc ils ont besoin de pollinisation croisée, pour avoir une bonne production. Le geste est important. Voilà. Là, on va considérer que c'est bon. Et je vais faire ce qu'on appelle une petite entaille, une petite dent de requin, dans mon greffon et dans mon porte-greffe. Ce qui permet, vous allez voir, que les deux morceaux se tiennent comme il faut. Alors vous voyez, là, je ne triche pas. Il va falloir que mes deux morceaux se coincent l'un dans l'autre. Voilà. Alors vous pouvez aussi utiliser des pinces à greffer. C'est des outils assez pratiques pour quelqu'un qui n'a pas tellement l'habitude du couteau. Et des fois, on n'a pas tellement envie de s'y mettre parce que c'est quand même assez dangereux. On peut vite se couper les mains. Et ensuite, je fais ce chevaucher. Alors ce qu'on veut qu'ils se chevauchent, c'est chevauche, les cambiums. On veut que les cambiums se chevauchent. Les cambiums, c'est la partie vert assez intense derrière l'écorce. Je vous invite à regarder de plus près ce qu'est le cambium dans un morceau de bois, dans une branche. Et puis voilà, on arrive à avoir un greffon sur un porte-greffe, de la reine des renettes sur un M106... Et là, il va falloir couper au-dessus de deux ou trois yeux. C'est ce qu'on dit. Hein. Il y a plusieurs écoles toujours, mais ça, c'est comme ça qu'on fait traditionnellement. Et ensuite, on utilise un espèce de scotch à greffer. Alors, on peut faire ça avec du téflon. Moi, à l'époque où je faisais très peu de greffes, j'utilisais de l'argile. Et l'argile, ça marche très bien si on n'a pas besoin de faire beaucoup de greffes. Quand on a besoin d'en faire beaucoup, c'est compliqué l'argile. Ça ne va pas assez vite. Voilà. Et pour éviter que ça sèche... Parce que les ennemis de la greffe, je peux vous le dire tout de suite, c'est la sécheresse. Donc il faut que votre greffon ne sèche pas, que, vo enfin, que votre porte greffe ne sèche pas, que l'arbre ait toujours un petit peu d'humidité. mais pas trop, puisque le deuxième ennemi de la greffe, c'est la moisissure. Ensuite, il faut faire en sorte, parce que le greffon, le porte greffe, je veux dire, va rejeter des petites branches tout le long ici dessous, mais ça, ça va pomper la sève de votre porte greffe. Donc il faudra venir les tailler, les tailler, pour s'assurer que la sève la aille bien dans votre greffon. Une fois que la sève est bien montée dans votre greffon, vous allez voir votre greffon qui débourre. Et là, on continue à entretenir et il n'y a pas de souci. Un autre ennemi du greffon, hein, c'est les oiseaux qui viennent se poser dessus. Donc des fois, on fait des petites protections à oiseaux par-dessus. Euh, et si vous y greffez sur aubépine, par exemple, c'est-à-dire vous greffez sur un arbre sur place, vous verrez que c'est beaucoup plus difficile que de le faire comme ça sur une table, là c'est royal quand même, on peut tourner dans tous les sens, c'est assez simple. Donc une fois que vous avez fini de greffer vos arbres, vous les rangez dans du sable, les porte-greffes peuvent tenir comme ça dans du sable humide pendant quelques semaines, il n'y a pas de, souci, pas de souci, et puis après vous les transplantez en pépinière. Vous pouvez évidemment les transplanter en place, mais nous il s'agit de les mettre en pépinière pour ensuite les vendre à nos adhérents l'année prochaine à l'Arche de Néo. Alors du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que la greffe se déroule à peu près au même moment qu'au moment où on va tailler euh, bah, la dernière période de taille pour les fruitiers. Donc euh, début mars, là, au moment où les arbres débourrent, c'est le moment de tailler, mais aussi de prélever vos greffons pour la greffe. Et là, la lune va monter, la sève va monter, et donc ça va être le moment pour ces greffes-là bah, de prendre leur indépendance hein, et de nous montrer si on a bien bossé. Bah, à vos sécateurs, à vos arbres et à votre pépinière. A bientôt